Donc quelques mots sur le canal carpien. Évidemment, c'est une manifestation extracardiaque euh, de la maladie amyloïde. Elle euh... On se demande toujours si, les si ces canaux carpiens ne sont pas prédicteurs de développer une amylose cardiaque plusieurs euh, années, enfin de façon euh, plus, plusieurs années après avoir été pris en charge pour ce canal carpien, et c'est l'objet un petit peu de cette étude. Il euh, y, a, y a des études qui ont été faites pour euh, évaluer la prévalence du canal carpien chez les patients qui ont une amylose cardiaque. Donc euh, là, en, en systématique, euh, ça a été évalué à 2%. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que dans ces euh, dépôts, qu'il y a beaucoup de dépôts amyloïdes chez les patients opérés euh, du canal carpien, justement au niveau du ligament carpien. Bon, euh, la proportion de patients qui vont développer de ces patients qui présentent un dépôt amyloïde et qui vont développer une amylose cardiaque, eh bien, elle n'est pas connue. Et c'est un peu l'objet de cette étude, c'est d'étudier qui est la prévalence de l'amylose cardiaque non diagnostiquée 5 à 15 ans après la chirurgie de Canal Carpien. C'est une étude, j'ai oublié de vous le dire en préambule, mais qui est parue dans le JAC euh, au, au milieu du mois de septembre 2022. Donc, euh, le principe, c'est une étude qui a utilisé les registres nationaux. Euh, les patients se sont intéressés aux Oh, les, les auteurs se sont intéressés aux patients qui ont été âgés entre 60 et 85 ans et qui avaient déjà euh, subi une chirurgie de canal carpien. Euh, les patients qui, avaient, qui rentraient dans ces critères eh bien, ont été contactés par mail, d'où l'absence de réponse pour certains. Et puis, euh, le, comment, le diagnostic d'amylose cardiaque était fait à l'aide d'examens complémentaires qui étaient l'électrocardiogramme, l'échographie cardiaque, la scintigraphie au technicium, la scintigraphie osseuse au technicium, et puis il y avait un bilan euh, urinaire et un bilan euh, et, comment sérique, afin de dépister une éventuelle amylose aL. Donc le critère de jugement principal dans cette étude était d'évaluer donc la prévalence euh, de l'amylose cardiaque. Euh, donc, chez ces patients qui avaient été opérés d'un canal carpien, le diagnostic se faisait soit chez des patients qui avaient eu une biopsie myocardique ou qui ont eu une biopsie myocardique et qui retrouvaient des dépôts d'amylose, soit des patients qui avaient une hypertrophie ventriculaire gauche, notamment à l'échographie cardiaque, sans autre cause, notamment hypertensive ou une aortique, associée à une présence d'une euh, protéine monoclonale dans le sang ou dans les urines. Et puis aussi, il fallait également qu'il y ait donc, une manifestation extracardiaque de dépôt amyloïde. Ou alors, il suffisait qu'ils aient une hypertrophie ventriculaire gauche sans autre cause évidente euh, que l'amylose possible et puis une scintigraphie positive, mais euh, grave 2 ou 3 de péruginie. Donc, euh, Il y avait un critère de jugement secondaire qui est moins développé, qui était bah, la sévérité de la maladie au moment où on examinait les patients, ainsi qu'en euh, en, en écho et par le dosage euh, des myomarqueurs. Donc il y a 1181 patients qui étaient concernés par cette étude et puis finalement euh, répartis en 813 euh, femmes et 321 hommes. Évidemment, ils voulaient plutôt un, un ratio euh, femmes-hommes de 1 pour 1. Du coup, euh, ils ont euh, contacté 380 femmes et euh, 321 hommes et puis finalement... Euh, avec les non-réponses, avec euh, les non-souhaits de participation, et puis euh, les, les patients qui ne remplissaient pas les critères, on arrive à une étude qui concerne 125 hommes et 125 femmes. Euh, sur les résultats euh, de cette étude, euh, déjà quand on, il y a donc 250 patients qui ont euh, participé à l'étude, l'âge médian de ces patients était de 70 ans, et donc 50% étaient des femmes. Il y avait 12 patients, surtout ce... ce sur les 250 qui, avaient, euh, le, qui, ont, qui ont le diagnostic d'amylose cardiaque, et euh, la, le, comment, le, le temps médian, la durée médiane entre de, de diagnostic entre euh, le, la chirurgie du canal carpien et euh, le, le diagnostic d'amylose cardiaque était de 9 ans. À noter euh, sans surprise que les patients qui avaient une amylose cardiaque sur la colonne de gauche eh bien, étaient euh, significativement euh, plus âgés. Ils avaient eu un, un temps de diagnostic, ils étaient diagnostiqués un petit peu plus euh, enfin comment. Le diagnostic était plus précoce que l'âge médian. Et puis, ils avaient un BMI significativement euh, plus faible. C'était des patients qui, également, sur les comorbidités, faisaient plus de fibrillation atriale. On comprend pourquoi. Plus d'insuffisance cardiaque. Et euh, également, avaient euh, une prévalence de rupture, de, de rupture du, du tendon du biceps euh, plus importante. Donc, sur euh, l'analyse, en fait, euh, euh, des, des constatations cardiaques euh, chez les patients qui sont porteurs d'une amylose cardiaque versus ceux qui ne le sont pas euh, par, sur le plan échographique, scintigraphie électrocardiographique et des biomarqueurs et on va retrouver chez les patients chez nos 12 patients qui avaient un diagnostic d'amylose cardiaque, eh bien, des patients qui ont un septum interventriculaire plus épais, enfin qui présentent quelque part les caractéristiques de la cardiopathie amyloïde avec une hypertrophie ventriculaire gauche, une altération du strain qui était plus significative, des électrocardiogrammes pathologiques, des nt -pro BNP plus élevés, ainsi que également des troponines. Euh, ce qu'on retrouvera euh, par contre, c'est qu'à la scintigraphie, euh, euh, pardon, c'est que euh, c'était en majorité, c'était tous en fait, les patients qui étaient porteurs d'une amylose cardiaque, tous étaient euh, atteints d'amylose transtyrétine sauvage et qu'il y avait euh, la prévalence euh, d'amylose, de la présence de cette transtyrétine sauvage chez les hommes était de 8,8%. Et elle passait à 21,2% chez les hommes de plus de 70 ans avec un BMI de moins de 30 kg par mètre carré. Donc, euh, tous les patients avaient un score de la maillot plutôt faible, sauf le 2 qui était euh, un petit peu plus élevé. Donc, finalement, c'est une étude qui est intéressante parce qu'elle se pose, elle répond un peu à, notre, à nos questions qui sont « est-ce qu'on doit screener ?» tous les patients euh, qui ont euh, un canal carpien euh, pour l'amylose et quand est-ce qu'on doit, pour, euh, pardon, pour une atteinte cardiaque de euh, l'amylose et quand est-ce que ça va devenir rentable, quand est-ce qu'on doit former nos collègues euh, chirurgiens orthopédistes à, à y penser et à rechercher vraiment euh, l'amylose cardiaque. Bon, ça ne répond pas évidemment à toutes les questions, si ce n'est que euh, ça conclut quand même que euh, l'étude conclut quand même que lorsqu'on regarde, lorsqu'on cherche l'amylose cardiaque 5 à 15 ans après la chirurgie de canal carpien, mais hein, bilatéraux, ben, la prévalence d'une cardiopathie au stade plutôt débutant finalement était de 4,8 en général et un peu plus élevé chez les hommes, donc à 8,8 Une analyse de sous-groupe a permis de montrer que euh, l'amylose était plus fréquente chez les patients, était, enfin, en tout cas qu'en rajoutant le critère âge plus de 70 ans et BMI à moins de 30, on arrivait à passer cette prévalence à 21,2%. Donc, c'est peut-être des critères qui peuvent être intégrés euh, pour ce parce qu'on ne pourra pas screener tous les patients opérés de canal, de, de, du canal carpien, mais néanmoins, peut-être qu'en rajoutant des critères, eh bien, on peut avoir des diagnostics, plus, des recherches en tout cas plus rentables. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Lise pour, pour cette présentation. Euh, c'est vrai que moi j'avais une, une remarque, Alors, finalement c'est des patients qui sont diagnostiqués euh, à, à peu près à, entre 7 à 8 ans après leur, leur chirurgie du ils, ils ont quand même des, des stades de la maladie qui sont assez euh, faibles, enfin, avec des scores de la mayo-clinique qui sont quand même assez, euh, assez bas. Et ils n'avaient pas bénéficié d'évaluation avant cardiologique, c'est vraiment au moment de l'étude. Euh, oui, on a pas... Voilà. pas Non, non, je sais pas, bon, je vous ai interrompu. Non, non, c'est ça, je me demandais, en fait, l'étude ne, ne montre pas s'ils avaient eu des, des, des évaluations avant, en fait, c ça n'a pas été recherché. Bon, ils, honnêtement, ils ne disent pas, ça n'a pas été recherché. Par contre, euh, les patients étaient contactés par mail et euh, il n'y avait pas de recrutement par les symptômes ou quoi. On part des registres nationaux et, euh, et voilà, donc non, je ne pense pas. Je pense qu'en plus, euh, en tout cas, ce n'est pas décrit. D'accord. Voilà. Je j'ai l'impression qu'il y avait une question dans le chat, mais je pense que c'est pour le, le, la présentation d'avant. Oui, je pense. Je ne sais pas si mes collègues ont d'autres questions. Moi, je voulais juste peut-être souligner, c'est bien des patients qui ont été opérés des deux côtés. Enfin, ouais, oui, parce qu'on voit quand même beaucoup des patients d'un seul côté. Euh, et, c'est peut-être important à souligner. Effectivement, c'est déjà un sous-groupe très limité. Et puis de ça, on retourne 4,8 qui vont avoir… Oui, exactement. Il fallait vraiment que ce soit les deux côtés. Et s'il y avait une cause plus mécanique au canal Carpien, eh bien, ils étaient exclus. En fait. Ils n'ont pas été contactés. Enfin, ils ne sont pas rentrés dans les 125 patients. Moi, j'ai une, une, une réflexion. C'est vrai que ce, ce travail donne envie de d'avoir une liste effectivement de, de drapeaux rouges. Alors on connaît bien nos drapeaux rouges pour diagnostiquer la mylose mais de liste de drapeaux rouges qu'on pourrait donner à nos collègues orthopédistes et, et rhumato. Il y aurait probablement des critères, critères d'âge, effectivement, on a le sentiment qu'il y a le canal carpien du jeune et qu'il n'est pas trop touché, mais après 70 ans, avec euh, l'absence de cause mécaniques évidente euh, ça pourrait être des drapeaux rouges pour essayer d'orienter les patients. Alors peut-être que si on rajoutait en plus des troubles... Du rythme, un patient qui en plus a de la fibrillation auriculaire qui va se faire opérer d'un canal carpien, a priori il est suivi par un cardiologue, vous me direz, c'est vrai, mais c'est probablement des patients chez lesquels il faudrait construire peut-être un score, ça peut pas être simple, mais pour les orienter qui est une évaluation. Je sais pas. Non, je pense que canal carpien plus un symptôme cardiologique, nous on le sait, mais peut-être qu'on peut diffuser encore plus l'information. Est-ce que chez vous, la, les, les gériates sont très, très sensibilisés à cette maladie-là J'ai l'impression que nous, on est un petit peu en retard et qu'on a euh, du mal à… Non, non, on, on débute, on a, on a beaucoup de retard sur les, sur les cardiologues, mais c'est en partie grâce au, au réseau amylose qu'on est en train justement de sensibiliser. Il y a beaucoup d'informations à faire. On part de rien, on part de rien. Pardon, on part de loin, là-dessus, on part de loin en gériatrie, sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Donc là, sur cette nouvelle étiologie entre guillemets, on en a beaucoup de de choses à faire et de communication auprès de nos collègues gérés qui probablement en voit beaucoup. Probablement. Et juste pour revenir, il y a quand même eu peu de répondeurs globalement au final. La, la, la population, c'est 250 personnes qui ont, qui ont répondu, ah. mais je ne me souviens pas du nombre de, de personnes initiales. C'était plus de 1000, non, je crois, dans le registre. C'était ça, c'était 1181, je ne sais pas si je peux refaire défiler, non ça ne marche pas, mais c'était 1181, et donc ceux qui sont exclus, c'est ceux qui avaient déjà un diagnostic d'amylose, hein, bien entendu, donc ça, ça fait 47, et ceux qui avaient un canal carpien secondaire, enfin ils disent secondaire, euh, voilà, mécanique ou quoi, et ceux qui ont par exemple les non-réponses, c'est 346, quand même pas mal, puis ceux qui n'ont pas voulu participer, 87 et donc on sous-estime peut-être encore un tout petit peu ouais. c'est peut-être plus que ça en fait, hein. On peut se dire que peut-être ceux qui n'ont pas répondu effectivement c'est des gens qui pas symptômes enfin, pas de, de symptômes euh, oui. qui sont, ou qui veulent pas, pas qui veulent pas y participer effectivement <rire> donc, un peu la, les résultats. D'autres commentaires ou d'autres questions? Non ben Alors je pense que je vais clôturer ici cette, cette bibliose euh, et j'ai le plaisir de vous inviter le 20 octobre pour une nouvelle bibliose euh, à la main meure. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.